Voilà, bonsoir, bonsoir chacun, chacune. Eh bien, super content de vous retrouver pour ce douzième live évolutionnaire et ce, je sais plus, quatrième ou cinquième sur les cartes de la conscience. et aujourd'hui, on va, on va aborder une carte assez complexe, la, la plus riche de toutes celles que j'ai exposées il s'agit de la spirale dynamique. Alors, la spirale dynamique, elle nous vient en fait de recherches faites donc dans le domaine des, des sciences sociales au départ par un chercheur américain qui s'appelait Claire Graves et qui, à la même époque de la recherche de Maslow hein, qui est connu pour sa pyramide des besoins vous savez on commence par les besoins vitaux survivalistes et puis par étages successifs après quand on est réussi à se nourrir s'éduquer se vêtir etc on arrive jusqu'à la réalisation de soi et Claire Graves en tant que sociologue lui s'intéressait à la hiérarchie des comportements ou des valeurs ou des visions du monde donc on se trouve toujours dans les questions de carte de la conscience bien évidemment mais on va chercher, puisqu'on ne peut pas évidemment mesurer l'intériorité subjective des gens, on ne peut le voir qu'à travers des comportements, ça veut dire sur l'aspect la, sur extérieur les comportements, ou bien les systèmes de valeur des gens, ou bien aussi comment ils décrivent leur vision du monde. Et plus tard, cette, ce travail de Claire Graves se voit repris par euh, d'autres personnes, en particulier, évidemment, Ken Wilber, dont je vous ai déjà parlé, et je vous en parlerai dans d'autres lives évolutionnaires, et tout ce qui touche en fait à ce qu'on appelle la mémétique, la mémétique se, se rapporte finalement au système culturel, ce que la génétique se rapporte euh, au système biologique. Autrement dit, la mémétique se rapporte à la noosphère, ce que la génétique se rapporte à la biosphère. Et donc, quand on parle de mèmes, on parle de système de valeur, comme on parle de gènes, comme donc système vivant, euh, unité en tout cas de, de vie. Et on va aussi vous entendre parler de value memes, hein, de, de mèmes de valeur, on peut dire. Ça veut dire de systèmes de valeur, en fait, qui se véhiculent et qu'on connaît bien à travers soit des religions, soit des chansons, soit des, des pensées politiques, etc., etc. Et qui se diffusent exactement comme peuvent, le faire des, comme peuvent le faire des gènes. Alors ce que je trouve de très intéressant dans cette carte, euh, donc reprise après par quelqu'un qui s'appelle Don Beck, cette carte-là va nous donner des analyses beaucoup plus fines, en tout cas, de tout ce que par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer, plus fines et parfois aussi moins complètes, puisque chaque carte en fait a ses, a ses, a ses capacités. On va voir, donc je vais vous évoquer plusieurs niveaux, là beaucoup plus que les fois précédentes. Et ces niveaux, on a pris comme convention de leur donner des couleurs, en fait, parce que ça s'avère plus facile finalement à retenir que simplement des, des, des termes techniques de sociologie, bien que euh, autant de Claire Graves, il ait donné des, des codes un petit peu plus complexes, un peu plus techniques, on va dire, en sociologie. Mais au moins les couleurs, on arrive à s'en souvenir. Donc il y a plusieurs couleurs. Et je vais commencer, on va dire, par ordre croissant de niveau de conscience, encore une fois, sans jugement de valeur, bien entendu. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit sur les hauts longs, à savoir qu'à chaque fois qu'on a un nouveau niveau de conscience, il hein, faut le voir un petit peu comme des sphères euh, qui s'emboîtent, comme des, des poupées gigognes, hein, comme des poupées russes, à chaque fois, un nouveau niveau ne rejette pas l'ancien, il le transcende et il l'inclut. Ça veut dire qu'on a toujours l'ancien niveau opératif au, au fond de nous, mais il y a un nouveau niveau de conscience qui prend le dessus, en quelque sorte, et qui nous amène à un nouveau... Niveau de réalité psychique, donc nouvelle façon de voir le monde, donc nouveau système de valeurs, donc nouvelle forme de comportement, à savoir les choses qu'on peut, là, pour le coup, étudier et mesurer en sociologie, puisque ça sort à l'extérieur de, de nous. Alors, je vais faire un passage de cet arc-en-ciel de, de couleurs. Ça commence par le beige, qu'on peut estimer, je vais vous donner des dates un petit peu, mais très, très approximatives. Il faut vraiment les prendre avec des, avec des pincettes. Prenez-les plutôt comme des ordres de grandeur. Je vais commencer par le beige. Le beige qu'on estime, présent, on va dire, il y a 100 000 ans, à savoir cet état de conscience dans lequel on se trouve en fait dans un dans mode survie, tout simplement, instinct, survie, rester en vie éventuellement pas seul, en bande aussi pour survivre, mais on se trouve vraiment là dans la question de survie. Par exemple, si on se trouvait, je ne sais pas, naufragé, ou bien dans un temps de guerre, il faut échapper à nos, à nos assaillants, on se trouverait à ce moment-là dans un état belge. On peut aussi dire l'état de nature sauvage, bien que je, je le mets vraiment entre guillemets parce que je rejette l'idée de nature, parce que ça ne, ça ne représente pas une réalité scientifique, la nature, ça représente une construction mentale, nous faisons partie de de l'univers, donc nous, nous émanons de l'univers, donc la dissociation naturelle et non naturelle ne me semble pas pertinente. Mais en tout cas, on peut s'imaginer dans un contexte, on va dire, sauvage, ça veut dire de survie au niveau du beige. Alors évidemment, ça ne concerne pas notre vie quotidienne, en tout cas je l'espère, maintenant s'il y a des gros effondrements et qu'il y a des périodes de guerre, ça peut arriver, ce genre de, de choses. On va passer maintenant à la couleur suivante, à savoir le violet qu'on peut estimer à 50 000 ans, ou en tout cas après l'apparition du langage, du langage abstrait qu'on estime voir apparaître il y a 65, 70 000 ans, 60 000 ans, bon, on n'a pas une date précise, mais là qui nous fait rentrer dans les sociétés animistes, magiques, mythiques, avec une, le début d'une conscience socio-centrée. Une vie spirituelle démarre, évidemment, il s'agit de protéger le clan, de ne pas déplaire aux dieux, on a cette expérience de la toute-puissance de l'univers autour de nous, de ses dangers également, il y a très peu d'individuation. En fait, l'individuation se fond vraiment dans le, dans le groupe. Donc, Il y a vraiment un « nous » collectif dans lequel l'individu n'a pas encore une, une personnalité forcément très différenciée, très distinguée d'individu, par un mécanisme vraiment de, de fusion et d'identification au groupe. On trouve aussi dans ces sociétés-là, humaines, bien, les rituels de passage, le, le sacré, la relation à la mort, l'expérience du temps cyclique aussi. Il hein. faut se rappeler que nos sens, nos perceptions ne nous donnent pas une, une, une perception du temps linéaire. Le temps linéaire, ça relève d'une construction sociale, mais sensoriellement, nous percevons du temps cyclique. Ça veut dire les jours, les nuits, la vie, la mort, les saisons, etc. Ça caractérise en fait principalement les peuples premiers qu'on peut trouver encore aujourd'hui, euh, alors évidemment on n'en trouve plus beaucoup, la plupart euh, n'ont pas vraiment survécu à la civilisation entre guillemets mais ça caractérise effectivement on va dire les peuples premiers Alors à chaque fois que je vais aborder une couleur je vais aussi parler euh, des formes pathologiques qu'on peut trouver ou des limitations qu'on peut trouver et puis aussi dans les couleurs suivantes je vais aussi parler du corps comment on a une relation au corps, ça nous donne quelques clés aussi sur l'expérience le, de la couleur sur l'aspect pathologique du, du, du violet, je vais rester très simple, on va le trouver surtout dans la notion de conflits tribaux hein, qui caractérise, quand on, fait de, quand on étudie les peuples premiers, les histoires de tout ça, on voit qu'il y a eu dans beaucoup de zones des conflits tribaux et parfois des conflits tribaux très violents. Je continue sur la couleur suivante, et là nous entrons dans le rouge. Le rouge qu'on peut estimer, il y a à peu près 10 000 ans, on va trouver vraiment les chasseurs-cueilleurs, un début de sédentarisation, la naissance aussi de l'ego, ça veut dire de la personnalité, de l'individualité, avec donc des formes beaucoup plus impulsives, peut-être beaucoup plus égocentriques aussi. On y voit aussi le monde un peu comme une jungle, comme un monde de prédateurs. Il faut se battre, il faut, il faut dominer, il faut refuser toute domination des autres. Donc ça se, ça se voit dans une relation très conflictuelle. Il faut conquérir son pouvoir. Les désirs personnels prédominent, donc il reste premier. Il faut se faire respecter. Il faut vivre à 100% sa vie également. Donc, vous voyez qu'on a vraiment cette notion-là d'individualité. Le corps, quant à lui, euh, relève d'un objet pour la domination ou un objet de domination, hein, puisque là, on a vraiment quelque chose de très conflictuel. On va trouver aussi une sexualité ultra-masculine, ultra-féminine, souvent assez, souvent assez agressive. Alors, on trouve cette, cette forme de conscience rouge, aujourd'hui, par exemple, dans les gangs. On pouvait, on pouvait la trouver aussi dans les formes tribales qu'on qu peut voir encore aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'un État se désagrège, et on peut retrouver des clans tribaux qui s'affrontent qui hein, pour des, des dominations. Donc, ça nous met un contexte de, de violence, de sexisme, d'angoisse, éventuellement de vie courte. Il s'agit dans le rouge d'un contexte social relativement violent. Alors déjà, là, vous voyez, je vous ai... On va rentrer dans des couleurs, on va dire, qui nous concernent de plus en plus, mais vous allez noter qu'à chaque fois que je passe dans une nouvelle couleur, on a un petit peu un mouvement balancier. Par exemple, dans la couleur précédente, donc, à savoir le violet, le groupe prédomine et l'individu s'avère secondaire par rapport au groupe. Le collectif devient plus important et on va dire aussi le féminin, quelque part, hein, puisque le féminin englobe... Euh, peut avoir dans sa forme extrême une relation fusionnelle alors que le masculin lui va privilégier l'individualisme et plutôt la séparation. Je caricature mais on va bien voir qu'à chaque fois que je passe dans une nouvelle couleur on a un mouvement de balancier un petit peu en réaction évolutionnaire par rapport à la couleur précédente. Et à chaque fois je le répète on passe dans une sphère de conscience plus grande. Il y a malgré tout dans le rouge une sphère de conscience certainement plus grande que dans le violet. Je continue. Lorsque, finalement, on en a éventuellement assez, où la société atteint ses limites de conflits euh, ethniques, de conflits euh, de, de, de zones de territoire, de chefs de guerre, de gangs, etc., elle va passer dans la couleur bleue, qu'on peut estimer démarrer il y a à peu près 5000 ans. En fait, ça naît avec l'intelligence collective pyramidale, avec les civilisations, avec l'écriture, avec la naissance des monnaies, donc lorsqu'on passe en fait de la préhistoire à l'histoire, historiquement parlant, même si on peut avoir encore du bleu aujourd'hui, bien entendu, il y en a beaucoup, on va le voir dans le monde, mais on, voilà, on estime que ça démarre en fait avec le début de l'intelligence collective pyramidale, donc il y a à peu près cinq ans, à peu près. Alors là, dans le bleu, on repasse dans le collectif. La vie a un sens déterminé, une direction, il y a un ordre cosmique, un dieu au-dessus, un destin. On rencontre, je vous le disais, l'intelligence collective pyramidale, les empires, la civilisation, on voit apparaître l'écriture, les hiérarchies sociales, les castes, l'argent, l'agriculture, la concentration du pouvoir, les monnaies rares, les faits paretos, enfin toutes ces choses dont je vous ai déjà parlé dans des dans précédents lives évolutionnaires. Sous les formes sociétales, on, on parle de religion, de théocratie qu'on voit encore bien sûr aujourd'hui se, se développer et exister dans certains pays, dans certaines zones du monde. Le paradigme aussi se trouve autour d'un monde cosmique ou une parole révélée, immuable, incontestable, avec aussi une, une expérience de transcendance, avec aussi souvent un paradis qu'il faut, qu faut atteindre et qu'on ne va pas atteindre dans cette vie présente mais qu'on peut éventuellement mériter ou démériter. Donc très important à retenir dans, ce, dans cette sphère du bleu, on trouve les civilisations, le collectif se met à prédominer, il y a un ordre établi qu'il ne faut absolument pas contester. On ne conteste pas les saintes écritures, on ne conteste pas les livres de la loi, on ne conteste pas l'idéologie ou la cosmologie, ou la cosmogonie plutôt, précisément. Sinon, on s'expose évidemment à des risques. On ne sort pas aussi de ces castes sociales ou de ces classes sociales. Ça, ça constitue typiquement, effectivement, les théocraties classiques, qu'on a bien connues. Alors dans les pathologies, ben, déjà dans le corps, en fait, on va trouver, contrairement au rouge, une sexualité réprimée. Il y a souvent une, une négation du corps, on va se mettre à cacher le corps. Le corps devient un lieu de culpabilité, de péché, le corps devient souvent renié. On va le contrôler socialement, notamment en contrôlant sa sexualité, mais en contrôlant aussi par des codes sociaux, par ce qu'on a le droit de manger et de ne pas manger, avec qui on a le droit de se marier pas de se marier, d'avoir des relations ou pas des relations. Et comment on va mettre en place des règles qui vont justement maintenir ces différentes castes sociales, donc au niveau sociétal. Alors les pathologies, vous les avez bien comprises, dans cet aspect-là, il y a la culpabilité, le fondamentalisme, le fascisme aussi, on peut dire aussi l'identification archétypale. Ça veut dire lorsque, par exemple, un, un roi, un empereur euh, s'identifie de manière archétypale au Dieu Tout-Puissant, au soleil, à la figure euh, du, du prêtre-roi, donc en fait à des formes archétypales. On devient cette forme archétypale. En termes de holon, on se prend, je dirais, pour le holon supérieur. Qu'on s'appelle un pape, qu'on s'appelle un Inca, qu'on s'appelle un pharaon, un roi-soleil, on va retrouver finalement ces mêmes formes-là, avec toutes les castes en dessous qui vont aussi s'identifier à des formes archétypales et qui vont s'inscrire dans la, dans la forme sociétale. Alors, une fois que ces sociétés-là et ces systèmes de valeurs atteignent à nouveau leurs limites, je vous ai souvent parlé de seuil de complexité systémique, ça veut dire que ça marche un certain temps et puis au bout d'un moment, ça ne marche plus, ça s'étouffe sur lui-même, on a une phase de chaos et on va passer aux sociétés dites « orange » qui démarrent, en Occident du moins, à la Renaissance, à peu près il y a 300 ans, où là on va trouver vraiment le soi rationnel. On entre dans la rationalité, on entre aussi, si on pense aux, aux cartes de conscience précédentes, dans le rationnel, Alors on avait parlé du pré-rationnel, rationnel, trans-rationnel, trans -rationnel. là se développe pleinement le soi rationnel qui va distinguer la subjectivité, donc le pré-rationnel d'avant qu'on avait dans les, dans les cercles d'avant, dans les couleurs d'avant, et qui va donc, par cette distanciation, développer notamment la pensée scientifique. On va trouver dans le orange toute la naissance de l'universalisme, des sciences, de l'analyse objective du monde, en idéologie aussi, on retrouve, là, on repasse sur l'individualité comme source première, comme fondatrice et fondamentale de la société, contrairement au bleu où, je disais, il y a un ordre cosmique qui nous dépasse et qui nous transcende. Donc, il s'agit de gagner sa vie, de gagner la partie, de montrer son, son excellence, mais tout ça quand même dans des règles du jeu sociétal. Ça se distingue très clairement du rouge, où là, dans le rouge, il y a quasiment chacun pour soi. « Je vais faire mon gang, je vais dominer les autres, peut-être qu'il y en a un qui me renversera à un moment. » Non, non, on ne se trouve plus du tout là-dedans. On se trouve vraiment dans les sociétés dites modernes. En fait, les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, la politique que l'on voit aujourd'hui, les élections présidentielles qu'on a vues, par exemple, en France, tout le discours et la construction sociétale qu'on entend dans le monde politique aujourd'hui se trouve vraiment, sans aucun doute, dans le orange. Vous écoutez un discours d'Emmanuel Macron, de M. Macron, il va nous sortir aussi un discours dans le monde orange. Donc, le rationnel, le pragmatisme, le matérialisme, la possession, l'universalisme et les droits de l'homme. En termes économiques, on se trouve dans l'économie de l'extraction, hein, la manipulation de la matière pour, pour bâtir, pour construire, les technologies, l'ère industrielle. Il y a aussi cette notion d'optimisme, de, de récompenser les meilleurs. Euh, alors, au niveau du corps, on se trouve dans le corps, on va dire plutôt vu comme une machine, un corps fonctionnel. Euh, on trouve justement dedans aussi la fameuse médecine contemporaine, la médecine plutôt allopathique. On on, Puisqu'on voit le corps comme une machine, et bien si on lui met telle ou telle molécule de chimie, il va y avoir telle ou telle réaction. Donc, monde rationnel, et donc monde des causes et des effets. Et la médecine se voit aussi comme un ensemble de causes et d'effets. Ça veut dire qu'on n'a pas encore intégré d'autres dimensions que simplement l'aspect mécanique du corps, ou l'aspect chimique, ou biochimique du, biochimique du corps. Dans les aspects pathologiques, les limitations de cette couleur orange, donc je le rappelle, prédominante aujourd'hui, ben on les connaît bien. On va trouver le scientisme, on va trouver le matérialisme, on va trouver le rejet du subjectif, on va trouver une apologie du travail, éventuellement l'épuisement par le travail, le consumérisme, la compétition, le spécisme, etc. Donc toutes ces, ces formes-là, il y en a d'autres, mais que je, on peut voir un petit peu comme les formes courantes de la pathologie du monde orange. Alors, ce monde orange, on le sait, il arrive à ses, à ses limites, il a plutôt épuisé la planète, alors il a développé énormément de choses, il a quand même fait une explosion démographique qui nous amène à pas mal de milliards d'êtres humains, ça semble continuer, mais en réaction à ça, justement, dans ces limites-là, eh nous entrons dans la couleur suivante, qu'on appelle le vert, qui démarre il y a 150-200 ans, et qui là va se trouver non plus au niveau du, du soi rationnel, mais du soi sensitif. Et on commence d'ailleurs à rentrer, à faire un pas, des premiers pas dans le transrationnel. On va y trouver les idées communautaristes. On va faire du développement personnel. On sait que tout ce qui touche au matérialisme du orange s'avère insuffisant. Donc on va dans le développement personnel. On cherche à équilibrer euh, ou à, à mettre en miroir finalement l'être et le faire, donc rendre congruentes les actions de l'être et du faire. On va trouver des gens traversés dans le, dans le développement personnel, on va trouver des gens qui estiment que l'intelligence émotionnelle doit prédominer sur la seule rationalité, on va d'ailleurs trouver justement un retour du féminin qui là veut s'imposer en tant que tel, et je vous disais, on entre dans ce pré-rationnel, pas forcément encore complètement, avec souvent d'ailleurs une confusion pré-rationnelle et trans-rationnelle trans possible. Et puis, au milieu, avec les oranges d'avant, qui, évidemment, continue à faire cette erreur pré-trans, hein, pré-rationnelle, transrationnelle dont je vous avais parlé dans un live précédent. Euh, je peux dire quoi encore On va trouver dans les structures sociales toutes les idées de partage des ressources, les communs, euh, les coop, hein, les, les coopératives, les écoles alternatives, tout ce qui tourne autour du développement personnel, bien entendu, dans des formes sociales qui recherchent plutôt le, le consensus, qui s'inscrivent contre la compétition. Il y a bien entendu une immense sensibilité à l'écologie. Au niveau spirituel, on voit un renouveau spirituel, ça veut dire souvent un rejet des, euh, des religions, mais que l'orange avait déjà fait avec son matérialisme, et là plutôt le, le fait de réintroduire l'expérience spirituelle, mais plutôt dans le côté New Age. On va voir souvent, pas que ça. Il y a aussi un rejet du patriarcat. Alors, dans, dans le corps, le corps là va évoluer aussi, la relation au corps. On va voir qu'à chaque couleur, quand même, la relation au corps là devient plus complète, plus riche. On le voit comme un espace sensoriel, sensitif, sacré. La subjectivité corporelle fait partie de soi. On va trouver la spiritualité dans le corps. Et puis, dans, dans un petit peu des pathologies, peut-être un corps trop relâché, parfois un peu mou, mais on va trouver aussi une apologie de la santé on va aussi voir souvent du masculin féminisé et vice-versa, du, du féminin masculinisé. Donc, euh, ce qu'il y avait vraiment d'extrêmement opposé ou séparé, là, va peut-être commencer à se, à se fondre dans un goul goul -gou pas forcément très très clair. Alors, dans les pathologies du vert, il y a euh, ce qu'on pourrait dire, appeler comme le relativisme. Ça veut dire, la pensée verte euh, voit un petit peu tout comme relatif. Finalement, tous les points de vue s'avèrent bons. Ce qui peut amener une forme de nihilisme aussi, puisqu'on on renie finalement les hiérarchies passées, parce qu'effectivement la plupart des hiérarchies de pensée ou les hiérarchies sociales s'avéraient patriarcales, donc on rejette un petit peu le, le bébé avec l'eau du bain. Et on fait en même temps une erreur, une erreur par excès, parce qu'il y a des hiérarchies naturelles qui existent, je vous avais notamment parlé des holarchies, dans des, des fois précédentes, et bien le vert peut avoir tendance à rejeter en fait, des hiérarchies naturelles ou des hiérarchies utiles, factuelles, qui peuvent exister. On peut trouver aussi un déni de soi. Ça veut dire, j'ai vu souvent, par exemple, dans des pensées New Age ou dans de nouvelles formes de, de spiritualité, de dire, ah ben bah oui, tout arrive, tout ce qui m'arrive, même les, les trucs les plus horribles, ça m'arrive pour une raison et ça va me faire grandir. Bon, donc là, on rentre dans une sorte de, de discours où, en fait, non, ça ne va pas vous faire grandir, ça va vous faire super mal, et, et, et, mais on peut se convaincre d'eux. Je ne dis pas que des épreuves ne font pas grandir. Attention, mais on peut trouver, en tout cas, des formes de déni de soi dans ce genre de choses, avec un manque d'authenticité. Et puis aussi beaucoup, ça on le voit dans les groupes, beaucoup beaucoup de conversations, peu d'efficacité, consensus interminable, jugement aussi sur les autres les autres formes de conscience, voilà, qui font partie, on va dire, des limitations, des pathologies du verre. Alors tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent là, jusqu'au verre. En spirale dynamique, ça fait partie de ce qu'on appelle le premier étage. Le premier étage, ça veut dire qu'on a fait un petit peu une sorte de tour de la conscience, on revient un petit peu à un point de départ, mais un point plus haut. Premier étage, pourquoi Parce que ce qui le caractérise tient au fait que chacune des couleurs que je vous ai évoquées déteste cordialement les autres. Elles ne se comprennent pas, elles se combattent. Par exemple, le, le cas typique qu'on voit aujourd'hui, les oranges et les verts, hein, donc les oranges, le soi rationnel, la société consumériste, mais l'efficacité opérationnelle. Donc le orange va voir les verts comme des gens, ouais, New Age, ils font du développement personnel, mais ils aboutissent à rien, ils blablabla, ils parlent, ils font leurs meetings, ils veulent faire leurs éco-villages et tout ça, mais ça traîne, et moi, depuis longtemps, j'aurais fait des choses, etc. Et ils n'ont pas forcément tort. D'un autre côté, les verts disent, ah mais bon, les oranges, mais quelle bande de fachos Le masculin exacerbé, il n'y a pas la reconnaissance de l'intelligence émotionnelle, on ne pense qu'efficacité, consumérisme, regarder la pollution du monde, tout ça on le doit à Orange finalement. Voilà par exemple des zones de friction où ces espaces de conscience ne se, ne se comprennent pas. On peut euh, aussi voir le conflit qu'il y a entre le bleu et l'orange, donc le bleu des sociétés théocratiques qui vont voir les oranges comme des dévoyés, des gens qui ne respectent pas Dieu le divin, euh, la parole de l'Évangile, du Coran, de la Torah, you name it, et donc de gens qui se dévoient complètement, qui négligent complètement l'ordre cosmique et qui ne pensent qu'à eux dans une forme d'individualisme. D'un autre côté, les oranges regardent les bleus comme effectivement des fondamentalistes, des fascistes, des gens qui renient la liberté individuelle et qui font donc des états théocratiques absolument terrifiants. Donc voilà un petit peu aussi comment les bleus et les oranges se regardent. Et je le rappelle, hein, on a bien ce mouvement balancier entre individu, individualisme et collectivisme, donc bleu collectivisme, orange individualisme, vert collectivisme de nouveau. Et puis bien sûr les, les rouges détestent les bleus, hein, les rouges donc les gangs, euh, les, les, les combats euh, de tribalisme ou les combats ethniques, on va dire, les chefs de guerre par exemple, là il y a un sacré désordre social, toujours en guerre, et bien sûr, déteste les bleus, qui, parce que bah, souvent, il y a un chef de guerre qui arrive et qui devient un empereur, qui devient un roi qui a un petit peu maîtrisé tout ce petit monde-là pour faire un ordre théocratique après toutes ces guerres-là. Donc on voit aussi les notions de, de conflit. Alors je vous disais, donc jusque au vert, on arrive à la fin de ce premier étage. On entre dans le deuxième étage, quand on continue à évoluer, pour entrer dans le jaune. Alors le jaune, je vais encore donner des dates, ça commence à apparaître, j'entends au niveau sociétal, hein, il y a 60 ans, 50-60 ans. On va le qualifier autour du « soi intégral ». Ça veut dire le « soi » complet, total, qui sait par expérience que manifester pleinement son être, en même temps, ça sert le monde. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'opposition entre ce que l'on devient, si l'on va vers son authenticité, sa plénitude, et ça va forcément en même temps servir le monde. Alors, le jaune, une personne dans le jaune, elle voit la réalité comme une holarchie, justement, non plus simplement comme des hiérarchies où il doit y avoir des castes sociales, mais vraiment comme une holarchie, Ça veut dire l'émergence, le principe d'émergence, comme je vous en ai parlé dans les, dans les fois précédentes. Il y a aussi naturellement une pensée systémique, non linéaire, complexe, qui se, qui se développe. Il y a un transrationnel tout à fait intégré. Je vous disais, le vert commence à entrer dans le transrationnel, le jaune, lui, vit l'expérience du transrationnel, ça fait partie, ça constitue sa base à partir de laquelle il transcende et inclut le rationnel et le pré-rationnel. Personne, une personne dans le jaune fait aussi l'expérience quotidienne des synchronicités. Ça veut dire, cesse de voir le monde simplement comme des causes et des effets, donc une vision assez mécaniste, mais voit les synchronicités, ça veut dire des événements synchrones liés les uns, par, les uns les autres par le sens mais pas nécessairement par une cause et un effet l'un par rapport à l'autre il y a aussi l'expérience de la richesse intégrale je mets les mots là-dessus mais la notion de richesse ne passe plus par un enrichissement matériel qu'on va trouver par exemple dans le orange ou par un, un enrichissement uniquement humain qu'on va trouver en rejet du orange mais qu'on va trouver dans le vert là il y a la notion de richesse intégrale ça veut dire la richesse se trouve autant dans le développement personnel que dans les choses matérielles autour, et tout fonctionne ensemble. Il y a un lien systémique dans tout ça. Le jaune aussi se trouve à l'aise dans le chaos, dans l'incertitude. Il n'y a pas besoin de figer les choses. Il y a une conscience profonde de l'impermanence, des transformations qui se, qui se font. Et tout ça dans une expérience d'un un soi aligné. Ce soi aligné procure un leadership, mais un leadership bénéfique pour les autres. Il n'y a pas une opposition entre soi et les autres. Il y a soi avec les autres ce qu'on pourrait appeler un processus d'individuation très fort versus l'individualisme. Si je caricature, l'individualisme, on pourrait dire, ça, on peut le voir comme « soit contre les autres » ou « en dépit des autres ». L'individuation, ça veut dire « soit avec les autres », parce qu'on ne fait pas « soit sans les autres ». Au niveau du corps, on va trouver là une grande plasticité, un corps assez caméléon, justement, dans cette plasticité, ça veut dire capable de, de s'adapter, de, de, de vivre dans des tas de conditions différentes. On, commence, enfin, on rencontre aussi, plus que commencer, on rencontre l'androgynie, ça veut dire le mariage intérieur du masculin et du féminin. On va trouver des corps structurés, toniques, spiritualisés en même temps. Ensuite, en pathologie, eh bien, on va trouver des choses comme l'angoisse existentielle, la possibilité, une certaine solitude aussi, la possibilité de rebasculer ou de basculer à tout moment vers un égo spirituel, ça veut dire au nom de sa mission sacrée, on peut peut-être avoir tendance à la projeter sur les autres ou à la mettre trop en avant. Donc, des déséquilibres qui peuvent, qui peuvent s'installer et qui obligent à des réajustements et parfois des retours de manivelle qui peuvent s'avérer assez sévères pour une personne dans le, dans le jaune. Quand je vous parle de pathologie, ça ne veut pas dire que ça, ça arrive systématiquement. Ça veut dire que ça peut arriver. Le type de pathologie qu'on va trouver dans une couleur peut arriver. Ensuite, on entre dans le turquoise. Donc, sphère encore plus grande, turquoise. On l'estime à 30-40 ans, quand on commence à la voir. Et là, on parle non plus simplement du soi intégral, mais du soi holistique. Ça veut dire où on fait cette expérience que la conscience et l'esprit guident et construisent les formes, construisent la vie manifestée. On a une vie cosmocentrée, si je me réfère à une carte précédente. L'âme ou l'essence, on l'appelle comme on veut, donne, manifeste la forme. On a une conscience cosmique. On a aussi cette expérience du non-local. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de construire des actions de cause et d'effet. La posture intérieure, on fait l'expérience que de toute façon, elle va générer et changer l'ordre du monde. De toute façon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça fait partie de l'expérience. Donc, on sort définitivement de, de, de la simple expérience des causes et des effets. On fait aussi l'expérience de l'énergie. Ça veut dire le flux vital, on peut l'appeler le chi, le prana, le souffle sacré, dans les religions, le, le Saint-Esprit. Il y a des tas de façons de le, de le nommer, mais ça, ça devient véritablement une expérience, une expérience installée, quotidienne. Au niveau du corps, le corps aussi, on le vit comme un espace de flux, un, un locus, un, un lieu de conscience qui se concentre, une conscience multiforme qui peut changer. Et puis... Euh, qui a aussi accès à d'autres formes d'intelligence non mentale, mais où des insights, des, des sagesses, des connaissances peuvent arriver comme ça et on ne sait pas trop comment. Au niveau de la pathologie, on n'a pas beaucoup d'expérience évidemment sur le turquoise, mais on pourrait parler peut-être de la perdition de l'âme, de, de, de, de quelque chose qui se produit où il y a à la fois une absolue solitude et une absolue connexion au divin. Donc ça peut se jouer dans des, dans des alternances comme ça, un petit peu des mouvements de balancier. Alors, je vous parlais de ce deuxième étage, du jaune et du turquoise, parce que la caractéristique de ce deuxième étage tient au fait que lui transcende et inclut toutes les couleurs précédentes. Ça veut dire qu'une personne dans le jaune ou dans le turquoise peut parfaitement comprendre, s'adapter à une personne orange ou une personne dans le rouge ou à une personne dans le vert ou dans le bleu. Elle comprend parce qu'elle a pu reconnecter à tous ces mécanismes qui, de toute façon, continuent d'exister dans sa conscience. Et il y a donc une capacité une plasticité qui rend possible la relation avec des gens dans l'ensemble des autres, des autres couleurs. Et ça, ça s'avère très important parce que lorsque des gens, des personnes, voire des collectifs entrent dans ces, dans ces couleurs-là, évidemment la relation avec le reste de la société change complètement. Dans ce deuxième étage aussi, il y a une sortie très nette des rejets, ça veut dire des limites mentales qui fondent des choses comme le racisme, ou le sexisme, ou l'homophobie, ou euh, l'utilitarisme. Hein, par exemple, l'utilitarisme, ça veut dire lorsque l'on va définir la valeur d'une personne ou d'un être en fonction de son utilité. Ou bien le capacitisme, ça veut dire... Oui, on dit capacitisme. Ça veut dire lorsqu'on va juger la valeur d'une personne ou d'un être en fonction de ses capacités. Évidemment, toujours arbitraire. On va définir, par exemple, les capacités mentales humaines comme justifiant le suprémacisme humain sur les animaux. Alors que les animaux... Les oiseaux savent mieux voler que nous, les poissons savent mieux nager que nous, mais on ne va pas prendre ces caractéristiques-là. On va prendre celles qui nous avantagent, hein, dans ce qu'on appelle le capacitisme, pour légitimer une domination sur une, part, une autre partie du vivant. Et bien, Ces rejets-là, ils disparaissent en fait dans la conscience des gens qui rentrent donc dans, ce, dans ce deuxième étage. Voilà un petit peu euh, la, ce que je voulais partager. J'ai fait une description là, assez assez rapide, un tour d'horizon un petit peu euh, formule 1 pour parler de ces différents cercles concentriques mais qui, je, je pense vous en doutez, vont nous donner des outils beaucoup plus discriminants, beaucoup plus fins pour caractériser non seulement les personnes mais je dirais plus encore que les personnes surtout, parce que si on caractérise les personnes, ça devient très vite du jugement j'ai vu souvent des gens dire ah ouais euh, un tel, euh, il fonctionne complètement dans le, dans le vert ou dans le orange ou dans le rouge ou dans le bleu donc une façon de rejeter sur l'autre des limitations d'ailleurs qu'on peut avoir, et donc de qualifier ou de mettre en place des formes de, de ségrégation. D'ailleurs, Ken Wilber parle souvent du, du « mean green meme », ça veut dire des gens dans le vert souvent, puisqu'il y en a beaucoup, qui vont justement voir de l'ego partout, voir du selfishness, de, de l'égoïsme partout, sans se douter qu'en le faisant, par les mécanismes de rejet, <rire> ils s'applique exactement les limitations de l'ego qu'ils peuvent, qu peuvent vivre dans la pathologie de cette, de cette couleur. Donc, je fais quand même assez attention quand je parle des cartes de la conscience en général, ça je, je fais vraiment une mise en garde, et en particulier la spirale dynamique, parce que autant une carte représente un outil de navigation vraiment intéressant, mais autant ça peut aussi servir de mode de ségrégation ou pour qualifier les gens, voire minimiser leurs capacité. Je répète, j'ajoute aussi qu'il ne faut pas simplement voir les individus dans une seule couleur de manière monolithique. Il y a des lignes de développement. Tout comme les cartes précédentes dont je vous avais parlé, on peut avoir une personne qui opère, par exemple, dans le vert intellectuellement et dans le rouge émotionnellement. Ça peut arriver. Donc, Grosso modo, on va trouver un centre de gravité d'une conscience individuelle à peu près ancrée dans une couleur mais ça peut déjà changer dans sa vie, et puis ça peut varier suivant les circonstances, suivant le type du « jeu qui se trouve sollicité à un moment ou à un autre. On peut voir aussi des, des gens qui peuvent soit avancer vers une nouvelle couleur, par exemple une personne qui a vu ses, ses limites dans le orange, une personne par exemple qui a travaillé, elle fait un burn-out, crise de la cinquantaine, le crédit, le boulot, le monde orange tel qu'on le connaît, et puis elle va passer dans du développement personnel et aller dans le vert. Mais on, aussi, on peut aussi trouver des gens qui vont régresser. Par exemple, du orange repasser dans le bleu. Ça veut dire qu'ils vivent une telle crise que trouver un canevas religieux, un ordre théologique qui va les contenir, qui va donner par l'extérieur un sens à leur vie, ça peut tout à fait aussi arriver. Mais ce qui m'intéresse plus encore dans la spirale dynamique se trouve dans la, le regard sur les sociétés. Ça, ça me semble vraiment beaucoup plus puissant. Par exemple, euh, si on prend le printemps, les printemps arabes qui, qui, qui ont eu lieu, on avait typiquement, et qu'on parle des, des pays nord-africains ou du Moyen-Orient, on avait typiquement, on va dire, des théocraties, quand même, orientées autour d'un ordre religieux, mais maintenues par une élite, elle-même dans le orange. Ça veut dire businessman, on envoie. Euh, donc des gens dans les affaires, plutôt internationaux, qui envoient leur jeunesse faire leurs études dans des grandes universités, etc. Et puis, une population elle-même plutôt maintenue dans des ordres religieux assez stricts, des visions du monde, en tout cas, qu'il ne fallait surtout pas questionner. Alors, une révolution a lieu. Du point de vue du monde occidental, dans sa vision orange, elle s'est dit « Ah, chic, les démocraties vont arriver !» Eh bien non, il y a une déconstruction du bleu, une déliquescence du orange, les élites se font soit massacrer, soit elles affichent le camp à l'étranger, ou elles se font enfermer. Il y a une recrudescence d'un ordre du bleu, mais aussi ça se délite, ça se décompose, et on va retrouver des chefs de guerre. Ça veut dire le rouge, ce qu'il y avait avant. Donc il y avait une dominance du bleu, le bleu s'effondre, hop, on retrouve les holons longs d'avant, ça veut dire les chefs de guerre. Et donc on avait un modèle prévisionnel, prédictif finalement, se dire bah ben tiens dans des sociétés à dominante à dominance bleue si elles s'effondrent elles vont revenir à l'ordre d'avant pareil si une société orange s'effondre comme par exemple les sociétés aujourd'hui les sociétés occidentales alors dont une partie de la population vit quand même déjà dans le vert mais si un effondrement de la couleur majoritaire on peut revenir justement vers des fondamentalismes ce que les extrémistes les extrémismes vont apporter par des idéologies fascistes ou faire revenir des idéologies religieuses, anciennes, mais en tout cas imposer des ordres par rapport à ça. On peut aussi avoir un chaos encore plus grand, et même régresser de deux couleurs et revenir dans le rouge. Donc on le voit à chaque fois qu'il y a une limite atteinte, soit au niveau individuel et encore plus au niveau collectif, on peut soit régresser, la tentation de régresser, dans les étages inférieurs de la conscience, et ça arrive, ou bien voir aussi un saut évolutionnaire se faire, dans une sphère de conscience un petit peu plus grande. Alors, je finirai sur cette question. On voit dans certaines sociétés occidentales, et je le vois au euh, livre là, une analyse personnelle, hein, sur la France notamment, on voit justement cette couleur orange, de toute façon, qui entre en complète déliquescence, et qui se cherche pour faire société dans le vert. Alors, vert, c'est pas dire écologique, dans, ce, dans le, le cadre de la euh, spirale dynamique, mais en tout cas on va trouver dans la pensée écologique beaucoup plus de gens dans le vert et des formes d'organisation qui vont de toute façon beaucoup plus chercher le consensus, chercher le développement personnel, chercher le communautarisme que l'on avait dans le orange. Donc ça, ça constitue, on va dire, une percée évolutionnaire sociétale. Mais sans oublier que tant qu'on restera dans le premier étage, il y aura une guerre, un rejet entre les différentes couleurs. Mais on voit aussi en France toutes les tentations de repli identitaire, d'extrémisme qui, qui peuvent se faire. Et on voit bien justement cette lutte entre un processus soit d'évolution, soit de régression qui peut se, qui peut se faire. Voilà, j'ai pas mal parlé parce qu'il s'agissait de quelque chose quand même de plus complexe que les, les autres fois. Mais maintenant, ben, je nous invite les uns les autres, si vous voulez donc parler, poser une, une question, je vous en prie, et je vous écoute. Merci de m'avoir écouté. Eh bien, je me lance. Bonsoir Jean-François. Oui, Thierry. Thierry. Je suis avec plaisir pour t'écouter. Euh, du coup, j'ai une question sur euh, est-ce qu'au final, tout le monde va évoluer, évoluer, évoluer Ou est-ce qu'il y a une sorte que euh, dans un grand corps qui serait le corps de l'humanité euh, Finalement, il y a une répartition de toutes ces couleurs en même temps à avoir qu'on euh, peut imaginer en tout cas comme étant une forme d'équilibre aussi. Euh... Alors, je dirais que tout collectif suffisamment grand va toujours rencontrer diversité de personnes. On le voit aussi dans le monde de l'entreprise. Je trouve ça d'ailleurs passionnant de voir lorsqu'on construit un collectif, qu'on pense construire un, un éco-village ou bien monter une entreprise, dès lors qu'il va y avoir suffisamment de personnes, l'homogénéité tend à, à augmenter. Et on va voir vraiment des gens qui, dont le centre de gravité se situe plus dans une couleur que d'une du, que autre. Et ça pose évidemment une vraie question parce que, par exemple, des gens dans le, dans le orange peuvent vraiment faire un rejet de gens dans le vert ou de gens dans le bleu et viser ça. Donc, il y a une cohabitation assez difficile. Néanmoins, si, par exemple, on pense une entreprise ou des gens qui veulent construire un projet ensemble ou un éco-village, par exemple, comme on voit les communautés le, le faire, cette communauté-là va elle-même avoir son centre de gravité, ça veut dire euh, lié, on va dire, sur une souvent une majorité de gens dans une couleur donnée, et donc les codes sociaux de cette majorité de gens vont en général prédominer. Maintenant, on peut avoir par exemple, je le vois très souvent, des collectifs complètement dans le vert, souvent par exemple dans les projets déco villages et qui vivent dans une société orange. Et là, on voit évidemment des zones de friction, parce que la société orange va mettre ses lois contre ça, va dire oui, très bien, mais non, etc. etc. Mais on ne peut pas voir tout ça d'un bloc. Ça se situe vraiment, ça fonctionne vraiment de manière organique. Ça veut dire des poches comme ça de conscience qui se font et qui vont comme ça émerger, mais le processus évolutionnaire se fait suivant cette même métaphore de ce qu'on appelle justement la chenille et le papillon avec les ce qu'on appelle les cellules imaginales. Les cellules imaginales, en fait, lorsqu'une chenille se transforme en papillon, il y a un autre corps en fait qui pousse dans l'ancien. Et au départ, les anticorps de la chenille essaie de tuer ces cellules imaginales, donc du papillon, vraiment par un, par un mécanisme de rejet. Sauf qu'elles continuent à apparaître ici et là, et non seulement à apparaître, mais à se relier, à faire réseau entre elles. Et à un moment, il y a une bascule qui se fait. Donc, on se trouve vraiment dans les systèmes complexes. Ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir quand, mais on voit très clairement que la, la conscience verte, par exemple, devient aujourd'hui ultra-connectée. Et Justement, on l'a vu aussi aux élections. Par exemple, il y a, évidemment, les écologistes ont fait hier un score historique. Et on voit que justement, il y a une immense conscience verte qui devient quelque part plus agile de manière technique et donc qui, va faire des effets de, qui peut faire des effets de bascule avec aussi euh, des flux et des reflux qui peuvent se mettre en place. Voilà. Donc, tout se fait pas comme ça d'un seul bloc. Ça se fait vraiment par des mécanismes d'émergence, de reliance en réseau et des points de bascule qu'on trouve dans tous les systèmes complexes. Ça veut dire qu'on a beaucoup de mal à pouvoir prévoir, et on le voit dans des révolutions, des révolutions culturelles qui ont pu arriver dans le passé, que personne n'attendait. Par exemple, l'arrivée de la Renaissance, donc le passage vraiment d'ordre essentiellement théocratique et, et bleu, vers on commence, où on commence à rentrer dans le orange. Et ça va très très vite. Voilà, donc ce peut, comment je peux décrire ces choses-là Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, bonjour Catherine. Oui, bonsoir Catherine. Bon. Après la couleur turquoise, que peut-on imaginer Alors, il y en a qui parlent de la couleur violette, mais très très peu documentée. Je préfère ne pas, ne pas en parler parce que ça reste plus de l'ordre de la supputation que d'une véritable mesure sociologique. Toutes les couleurs dont j'ai parlé, on a derrière du travail en sociologie, de fait. Alors, quand on parle de la couleur violette, là, on parle vraiment de ce qu'on pourrait appeler d'être totalement transcendant. On peut parler euh, d'être complètement cosmique. Peut-être les religions parleraient de Messie ou de choses comme ça. Voilà. Donc, je ne préfère pas trop en parler parce que là, on rentre beaucoup plus... Alors, on a le droit d'avoir, évidemment, des, des expériences personnelles de ça et on peut en discuter en tant qu'expérience personnelle. Mais là, puisque j'essaie de parler de cartes, il s'agit de cartes donc construites sur des méthodes de mesure euh, ou d'études de comportement. Ce que je n'ai pas dit, et ta question me permet de, de, de préciser aussi quelque chose, de tout temps, quasiment, il y a eu toutes les couleurs. On parle simplement de proportions. Certainement, il y a 50 000 ans, il y avait déjà des êtres qui faisaient l'expérience du deuxième étage mais qui se trouvaient extrêmement éparpillées et tout à fait exceptionnelles dans des sociétés, encore essentiellement dans le, dans le, le violet ou dans le rouge. Euh, donc, euh, on va trouver à toute, à toute époque ces différentes couleurs. Mais quand je parle de l'apparition en fait, de certaines couleurs, déjà, je le répète, il s'agit d'estimation, et le moment où ça devient, on va dire, quelque chose de suffisamment observable dans une société. Maintenant, il y a aussi d'autres passages, ça veut dire le moment où ces couleurs deviennent collectives, ça veut dire se socialisent. Avant, il y avait des individus qui pouvaient faire dans leur intériorité une expérience donnée, mais ça ne se construisait pas en forme, en forme d'organisation, même des organisations marginales. Alors Sur le turquoise dont j'ai parlé, ça reste encore une expérience quand même individuelle et pas socialisée. Ça veut dire que les gens qui font cette expérience, ils la vivent de façon seule, il n'y a pas encore d'organisation sociétale à ce niveau-là. Sur le jaune, on va quand même le voir beaucoup plus. Ça veut dire qu'on va voir des gens J'aime bien ce terme aussi qu'on emploie un petit peu dans mes cercles de recherche, qu'on parle de « coherence holders », ça veut dire de gens qui maintiennent par leur être une sorte de cohérence sociale. Il y a quelque chose qui se cristallise autour d'eux. Ils ne donnent pas des ordres, ils n'ont pas une posture de gourou vis-à-vis -vis des autres, ils ne font qu'exister en tant que tel, mais ils ont un véritable leadership. Et finalement, du fait qu'ils s'engagent dans la société humaine, dans ce qu'ils font, ils peuvent entreprendre, ils peuvent avoir des rôles artistiques, ils peuvent avoir une visibilité, une forme de célébrité ou pas. Ça, ça n'a pas d'importance. Mais il y a déjà quand même des formes de maillage qu'on peut observer entre ces, différentes, entre ces différentes personnes. Voilà ce que je peux dire. Donc, on a. Je préfère pas aller plus loin pour l'instant que ça. Je pense que déjà avec le turquoise, on va déjà très loin. Merci, Catherine. Bonjour. Euh, bonjour, Jean-François. Je Merci. Bon euh, de tout ça, euh, pour, pour, je voulais faire euh, un lien avec euh, toutes les, les précédentes vidéos euh, que tu nous as partagées merci beaucoup euh, pour essayer d'imaginer euh, ce, ce mouvement au blockchain par, euh, par quel niveau en fait il, il peut être abordé parce qu'à chaque niveau il y a une nouvelle complexité à, à embrasser et euh, souvent, je, parce que ça fait un moment que j'avais croisé euh, tout le travail que, que tu fais ben, avec d'autres personnes et je m'étais dit, waouh, ok, mais quand est-ce qu'on va avoir suffisamment de personnes euh, à un niveau de conscience suffisant pour embrasser ces choses qui me paraissent beaucoup plus complexes, même si, euh, et, et d'ailleurs bravo d'essayer de le rendre un peu plus, un peu plus intelligible, d'ailleurs j'y arrive un peu mieux, j'ai dû évoluer. Une super question, Jérôme, merci. Alors, on a par exemple un précédent, si on pense à l'écriture, L'écriture, toutes les couleurs peuvent l'utiliser, il n'y a pas de souci. Maintenant, effectivement, elle arrive historiquement au moment du bleu. Ça veut dire que grâce à l'écriture, le bleu a pu exister. Le bleu n'aurait pas pu exister sans l'écriture. Le rouge n'avait pas besoin de l'écriture auparavant. On se trouve dans les traditions, dans les traditions orales, puisqu'on se trouve dans des modes plutôt tribaux. Et puis, arrive une, une invention extraordinaire qui s'appelle l'écriture, et on passe dans les civilisations, l'intelligence collective pyramidale, etc. Et puis, on voit toutes les couleurs qui suivent peuvent l'utiliser. Donc, euh, une conscience peut utiliser à sa façon une certaine technologie. Donc, euh, la conscience bleue va utiliser certainement l'écriture enfin, d'une façon très différente, par exemple les écritures saintes, les tables de la loi, etc., que la conscience orange. Et là, elle va développer beaucoup plus de choses avec, euh, avec l'écriture, qui elle-même euh, va l'utiliser de façon différente que la, la conscience verte, et ainsi de suite. Donc, il y a un petit peu une question de poulet d'œuf, Ça veut dire que, déjà, sur une technique de composabilité, hein, l'alphabet, les phonèmes, tout ça, ça permet de composer des réalités, une conscience donnée va les utiliser à sa façon. Et puis, il y a, on peut poser euh, intervertir la, la question et se dire, en fait, se a posé autrement, de se dire, mais finalement, une nouvelle technologie ne va-t-elle pas plutôt déclencher ou favoriser l'émergence d'une conscience Donc, euh, on peut peut-être moins se poser la question de se dire, quand y aura-t-il une conscience suffisamment haute pour bien utiliser Chain, mais de se dire plutôt que Chain, comme l'alphabet, enfin l'écriture à son époque, Chain représente une nouvelle forme d'écriture, en fait un langage des flux, un langage dynamique des flux qui va favoriser certainement l'émergence d'une conscience et d'une société, certainement beaucoup plus dans le jaune en fait, d'abord dans le vert, mais très, très certainement dans le jaune. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on se met à créer des applications distribuées et avec donc, des agents distribués dans le système, ça veut dire des individuations, donc des gens totalement dans leur être et dans leur leadership qui apprennent à faire société ensemble. À partir du moment où on décide que l'individuation s'avère quelque chose d'important, que le monde a besoin de gens individués, autonomes, capables de réfléchir, à la fois dans leur être et à la fois dans le collectif, ça veut dire, techniquement parlant, on a besoin de gens dans le jaune. Mais une fois qu'on a déclaré ça, comment, quelles infrastructures on va avoir pour favoriser ce genre de choses La démocratie participative, les parlements... Les, démocraties, les, les constitutions, toutes ces choses-là, appartiennent beaucoup plus au monde orange, mais ne favorisent pas, ne permettent pas l'émergence d'une société dans le jaune, beaucoup plus complexe, et avec des boucles de rétroaction dans les mécanismes de prise de décision, dans aussi le regard du monde, qui ne vont pas marcher dans, une société, dans les, les infrastructures d'une société orange. Donc, des technologies comme Holochain, et tout ce qui arrive avec, on connaît bien le et il y a plein de choses qui se, qui se préparent, certainement plein de choses dont je n'ai pas encore conscience aujourd'hui mais on voit que leur point commun, elle nous amène à nouveau niveau de composabilité ça veut dire de, de fabriquer une nouvelle, un nouveau niveau de complexité fondé sur des grandes individuations, parce qu'une fois qu'on a posé l'individuation, ben bonjour ça veut dire qu'on ne peut plus faire de hiérarchie parce que les gens individués, ils n'aiment pas fonctionner dans les hiérarchies et dans les castes on ne peut plus faire de chaînes de commandement donc ça doit fonctionner sur des mécanismes de, de, de, accountability, hein, donc de responsabilité sociale et de prise de décision sur des sociétés beaucoup plus complexes et beaucoup moins normées que ce que l'intelligence collective pyramidale le bleu, le orange et le vert ont fait. Voilà. Donc, euh, je, plus, ça touche à tout ce dont je parle dans mes recherches et je, je ferai aussi des lives évolutionnaires sur ces sujets-là, notamment les architectures invisibles, à savoir justement lorsque l'on design certains codes sociaux des façons de manger, des façons de parler, des structures de langage ou des technologies, ça peut favoriser l'émergence d'une conscience, soit moins évoluée, soit plus évoluée. Et ça va favoriser, ça va catalyser ces choses-là. Et ça, et ça touche tout le cœur de mes travaux, et, de, et tant d'autres bien sûr, de faire vraiment du design pour de l'émergence. Donc plutôt que de rester dans la dialectique, tiens, le monde, dans son paradigme orange, vert, actuel, voit tout comme des problématiques à résoudre, on ne voit plus le monde que comme des problèmes à résoudre, eh bien, et bien, et on ne trouvera pas, parce que dans ce paradigme-là, on n'y arrivera pas, on peut se concentrer aussi, pas où, mais aussi sur des conditions d'émergence, et notamment par du design technologique, ce que fait Holochain actuellement. Ça, ça éclaire ta question Super, merci Jérôme pour cette super question. Oui, Coucou jean ça va oui. euh, euh, Moi je voulais savoir, euh, qu'est-ce que tu en penses par rapport à la société mondiale Moi ce que je ressens, c'est que la majorité est orange, y a, ensuite il y a du bleu, il y a pas mal de bleu, et en troisième niveau du vert, et du jaune après. Comment toi tu le sens ça Au niveau mondial, des sociétés euh, au niveau mondial. Donc beaucoup orange. Après le bleu, après un peu de vert et, et le jaune. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par après. Ça veut dire quoi après pour toi Je ne comprends pas la, la hiérarchie dont tu parles, ou la, le séquencement dont tu parles. Alors En quoi fait, c'est au niveau... Euh, la majorité des gens fonctionne, C'est-à-dire la majorité de la société mondiale en orange. Il y a aussi du bleu, pas mal, un peu moins de vert et un peu et, et beaucoup moins de jaune. Ouais. D'accord, je comprends mieux ta, ta question. Mais c'était juste pour oui. savoir comment toi tu le sens. Oui. Ben, il s'agit oui. moins en fait de, de comment je le sens, que en fait on a des on a des mesures là-dessus tout simplement ou des estimations évidemment, parce que lorsqu'on fait des, des, des Mesure de systèmes de valeurs dans une société donnée, on va trouver des proportions, des pourcentages de population. Donc effectivement, aujourd'hui, nous vivons dans une société mondiale majoritairement orange, il n'y a aucun doute là-dessus. On va trouver certaines zones complètement théocratiques, euh, donc plutôt dans le, dans le bleu. On va trouver certaines zones aussi complètement dans le rouge, souvent donc des zones de guerre ou des zones de chefs de guerre, etc mais ça reste quand même majoritairement orange. Et puis de plus en plus, on voit effectivement une partie de la société humaine. Alors ça dépend des, ça dépend des zones, mais par exemple dans le monde occidental, donc j'entends en particulier le continent américain, nord et sud, et puis l'Europe, le, on voit effectivement une très grosse percée du vert qui se fait, ça veut dire donc de gens qui vont dans le développement personnel. Souvent lorsque je communique avec des gens du monde asiatique en général, je vois beaucoup plus des gens à fond à fond à fond dans le orange donc dans une société extrêmement matérialiste, très pyramidale aussi également, alors pas au sens théocratique du terme mais très très matérialiste et qui doit passer par cette phase du orange qui restera peut-être moins longtemps que l'occident mais qui va passer par ces phases-là. Sur le jaune, on se trouve dans des pourcentages de l'ordre de 1 à 2 de la population. Et alors En plus, après, il y a des nuances aussi dans chaque couleur. Je ne vais, vais pas rentrer là-dedans. Et puis, sur le bleu, là, on se trouve dans quelque chose. De, dans le turquoise, pardon, on se trouve là dans quelque chose d'absolument infinitésimal. On parle de peut-être une personne ou deux personnes sur mille. Et encore, je veux dire, ça reste très, très difficile à mesurer. Donc, tu as raison, en tout cas, dans ces, instinctivement, dans ces proportions. Merci de m'aider à, à clarifier ça. Ah, je peux te poser une autre question Oui. C'est juste pour savoir, euh, vu que les oranges et les vers sont un peu euh, en opposition est-ce que toi tu aurais une, une idée de comment on pourrait les, les, les unir hmm. ben, On ne peut pas faire ça par le haut euh, je pense que personne n'a le, le, le pouvoir par le haut avec une baguette magique de dire eh, les amis on va vous unir le conflit fait aussi partie du processus évolutionnaire. Il n'y a pas forcément à le voir de manière négative. Donc, factuellement, ces, euh, ces couleurs se, se, ne se comprennent pas, voire se détestent, mais aussi en même temps, j'aurais dû le préciser, elles ont aussi un petit peu une relation comme de génération à génération. En même temps, le orange, aujourd'hui, ne peut plus fonctionner sur lui-même, en lui-même. Il a besoin de ce processus évolutionnaire. Donc, on voit bien. L'apparition, je veux dire, le besoin aussi qu'il y a d'avoir des gens dans le verre qui vont faire du développement personnel, qui vont intégrer les valeurs du féminin dans la société, etc. Donc il y a un peu cette relation d'amour-haine qui se, qui se voit. Donc je ne sens pas particulièrement la nécessité de dire qu'il faut réconcilier tout ce petit monde-là. Les, les, les passages de turbulence et de conflit entre les zones de, de conscience se jouent aussi en nous. Lorsque soi-même, si on a cheminé d'une couleur à l'autre, on passe par des formes chaotiques et parfois où une partie de soi-même peut rejeter l'autre partie de soi-même. Ça fait aussi partie du processus, jusqu'à ce qu'individuellement, notre conscience se mette à intégrer pleinement, à transcender et inclure et à aimer les formes de conscience passées qui existent toujours, et à savoir vraiment les écouter, les identifier lorsqu'elles ont besoin d'exprimer de, de, quelque chose. Donc je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de particulier à faire ou de jugement à avoir sur ces, sur ces formes de frictions, de, friction, de conflits, de relations d'amourelles qui peuvent exister, elles font partie du monde, et à nous de fonctionner avec. Oui, bonsoir Jean-François. Bonsoir. Oui, euh, euh, j'ai une question, je suis arrivé un peu tardivement, donc tu en as déjà peut-être parlé ou tu as déjà évoqué cela. La question que je me posais en t'écoutant là, c'est par rapport aux travaux de Ken Wilber, tu te situes comment Alors, comme je l'ai dit dans mon précédent live et dans celui-là, les travaux de Ken Wilber m'inspirent, m'ont énormément inspiré. Donc, j'en ai intégré une grande partie. Après, il y a aussi, j'ai aussi une critique d'une partie des travaux. Par exemple, dans ces quatre cadrans, il va mettre... Les, donc, comme nouveaux holons des villes, des nations, des transnations en quelque sorte, ils les voient comme des nouveaux holons. Moi, je ne les vois pas du tout comme des nouveaux holons. Je ne pense pas, par exemple, qu'une nation transcende et inclut l'individu. Je pense plutôt qu'il s'agit d'agrégats transitoires, mais qui ne représentent pas encore des nouveaux holons. Euh, une intelligence collective originelle, par exemple, effectivement, une tribu, un village, oui, là où une équipe de sport, ça transcende et ça inclut littéralement l'individu. Je ne pense pas qu'une nation ou une ville le fasse, même si on a des mécanismes identitaires, des mécanismes culturels qui nous unissent, mais qui ne représentent pas des hauts longs. Euh, J'ai d'autres critiques à faire sur les quatre cadrans, mais ça, je les aborderai dans d'autres lives évolutionnaires. Mais fondamentalement, je trouve les travaux de Ken Wilbert absolument extraordinaires. Et pour celles et ceux qui se sentent à l'aise avec l'anglais et prêts à absorber un ouvrage magistral, un gros pavé mais essentiel, je vous conseille de lire son, son œuvre magistrale, à savoir « Sex, Ecology, Spirituality » de Ken Wilber. Ça répond à ta question Tout à fait, oui, merci. Avec plaisir. Bonsoir, bonsoir. Euh, tu, tu parles donc de turquoise comme étant quelque chose d'extrêmement minoritaire oui. Euh, et tu, tu parlais des éco-villages comme étant plutôt dans les couleurs vertes euh, oui. est-ce que tu penses que c'est possible de enfin, est-ce qu'il est qu existe selon toi des, des, des, cette forme de volonté de vivre dans la nature et de retrouver peut-être une espèce d'osmose avec la nature tout en étant dans le turquoise alors déjà merci de ta question parce que euh, elle, elle m'invite aussi à, à dire attention, il ne faut pas caricaturer parfois je dis des choses parce qu'il faut aller vite euh, mais je, déjà je ne veux pas dire que tous les gens qui font des éco-villages se trouvent dans le vert, bien entendu il y a beaucoup plus de subtilité que ça, il y a beaucoup plus euh, de transition que ça, etc. ce que je constate en tout cas, euh, si on prend l'exemple des éco-villages on peut voir des gens qui individuellement individuellement peuvent avoir des consciences ou des expériences ou des états de conscience transitoires dans le jaune et dans le turquoise par exemple je le vois par exemple à Auroville que je connais bien en Inde je rencontre des gens qui ont un niveau de développement personnel souvent vraiment élevé très avancé mais on fait aussi le constat que souvent donc, les gens peuvent avoir un stade personnel plus avancé mais la, le collectif qu'ils vont faire va rester dans la couleur d'avant normal finalement puisque avant que le collectif passe dans la nouvelle couleur il faut déjà que les individus et cheminer, et qui en est suffisamment pour qu'ils commencent à trouver des formes d'organisation qu'ils reconnaissent mutuellement le type de conscience dans lequel ils ont pu cheminer, et qu'ils fassent société avec. Ça veut dire qu'ils se questionnent, se dire, mais comment on va maintenant faire nos règles du jeu, nos infrastructures, nos technologies, le vivre ensemble, etc. Donc, le vivre ensemble, quelque part, vient après le cheminement individuel. Donc, ça m'aide à préciser ta question, le fait que, effectivement, je vois souvent… Des gens tentent de construire des éco-communautés, des écovillages, où le collectif va se trouver dans cette friction entre le orange et le, et le vert. Le orange, pourquoi Parce que de toute façon, il faut le faire dans les systèmes de loi, dans les systèmes sociétaux, de l'argent, du marché, de l'économie d'extraction existante et dominante. Il faut constituer ces écovillages dans ces modèles-là, et ça s'avère très difficile, parce que quelque part, cet orange, il injecte de l'ADN, dans, ce, dans les formes sociétales qui se veulent vertes et puis les personnes individuellement peuvent elles-mêmes avoir une variété de consciences dont dans le deuxième étage à savoir le jaune et le turquoise pour certaines donc voilà le constat que je, que je fais peut-il y avoir maintenant des communautés alors je dirais forcément éco-communautés parce que de toute façon l'évolution doit nous amener à une intégration plus vaste de l'environnement je disais si on va déjà dans le deuxième étage de la spirale, on sort du spécisme, par exemple, on sort du racisme, on sort de toutes ces choses-là, mais en particulier le spécisme. Ça veut dire que la relation aux êtres vivants, on imagine notamment la société, la cité, non plus en exploitation des autres êtres vivants, mais dans un vivre-ensemble. Ça veut dire comment vivons-nous avec les animaux sauvages, quels espaces on leur donne, comment vivons-nous avec les animaux domestiques, ça veut dire l'évolution a en fait que, ben oui, ils font partie de nos vies, les chiens, les chats, etc. Comment vivons-nous avec les animaux liminaires comme les pigeons, en tout cas des, des animaux non domestiques, mais qui ont intégré des styles de vie qui, qui font partie de notre, de notre collectif On a des vraies questions qui vont se poser, et là qui appartiennent à la construction d'une société dans le, le deuxième étage de la spirale dynamique, à savoir donc le jaune et le bleu. Voilà les questions qui vont se poser. Qui ne se posent pas encore vraiment dans les projets, en tout cas que je vois aujourd'hui, et qui en constituent une forme de limitation, et qui peuvent rendre les gens malheureux, justement, parce que les gens, individuellement, peuvent avoir des états, euh, pas forcément les étapes. Hein. Rappelez-vous la différence entre état, quelque chose de transitoire dans la conscience, de momentané, et une étape, ça veut dire on, on s'installe dans une couleur, ou dans un état de conscience particulier. Ça fait partie du, de la vie quotidienne, de la réalité installée dans l'être. Donc on peut avoir des gens dans, des, dans du jaune ou du turquoise, mais qui essayent ensemble de faire quelque chose dans le vert. Et là, il y a des véritables souffrances. Et de mon point de vue, ça explique les échecs à répétition que je vois se produire, ou les, les immenses difficultés, les souffrances que je vois se produire dans ces, dans ces communautés-là. Toutes celles que je connais, je vois un petit peu ces mêmes questions se, se poser, avec pas forcément une très bonne connaissance, justement, des mécanismes que je, je décris ici. Je pense que ça les aiderait beaucoup s'ils avaient une connaissance de tout ça. Allez, une dernière, une dernière question. On dépasse un petit peu aujourd'hui. Oui. Eh je veux bien revenir. Enfin, je sais oui. pas si c'est avec quelqu'un d'autre. Mm -hmm. euh, justement parce que j'accompagne des, des collectifs et j'utilise aussi la lecture de la spirale pour, pour faire ça. J'ai vécu oui. dans un éco-village, je suis en train d'en créer et j'en accompagne. Et justement, je voulais témoigner, euh, peut-être parce que c'est assez rare, qu'il y a des gens qui, euh, se, selon ma lecture, sont, se positionnent en, en jaune assez clairement dans les éco-villages verts qui ne euh, sont pas forcément en souffrance, mais qui clairement ont, un, ont une attitude, de, euh, une posture qui n'est qui est pas, pas forcément facile à lire, et, euh, mais en tout cas qui inspire, je pense, beaucoup à gagner en une forme d'autonomie tout en restant dans un collectif. Euh, et j'ai aussi accompagné, et je commence à accompagner vraiment des collectifs qui ont euh, une couleur assez jaune. Euh, je ne sais pas s'ils sont en train de faire des collectifs jaunes ou s'ils vont même tenter le turquoise. Genre, on en est à s'amuser à... à à explorer ce genre de possibles, donc euh, ouais j'ai l'impression que ça commence à être à peu près faisable, euh, ça, enfin, en tout cas ça, ça émerge. Voilà. Merci Jérôme de ton, de ton témoignage et tout ça nous ramène à cette notion essentielle, celle du design. Ça veut dire qu'on construise un éco-village ou d'autres formes de communautés, des, des, des gens qui vont entreprendre notamment, des, des, une aventure ensemble, ils vont devoir effectivement penser et inventer, souvent à partir de rien, donc de manière tout à fait empirique, le design technologique, les codes sociaux, les structures de langage, les, les façons de, de, de, travailler ensemble, de travailler ensemble, de prendre des décisions ensemble qui permettent l'émergence de cette conscience. Ça veut dire de, de ne pas nous ramener, parce qu'on utilise des, de, du design d'avant par défaut, euh, qui ne vont pas nous ramener collectivement dans une conscience plus archaïque. Ça, ça relève effectivement de, de questions essentielles et vraiment j'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres lives évolutionnaires Voilà. je vous remercie merci beaucoup d'avoir participé et encore une fois apporté des questions vraiment géniales, ça me fait très plaisir alors il va y avoir une pause pendant l'été parce que je crois qu'on va tous avoir besoin de sortir un petit peu et puis d'apprécier les beaux jours donc on va se retrouver un jour d'été à 18h devant son écran bon, le premier d'ailleurs donc je nous donne rendez-vous à la rentrée en septembre et j'aurai l'occasion bien sûr de, de publier sur les réseaux sociaux et dans, dans ma newsletter, les dates et les prochains, les prochains sujets. En tout cas, vous le savez, il y aura un replay sur YouTube comme à chaque fois. N'hésitez pas à poster vos commentaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube bien évidemment pour rester informé. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Les Humanonautes. et puis ben, je vous remercie. N'hésitez pas si vous le souhaitez, si vous sentez que vous avez des compétences à apporter. J'en ai besoin au niveau webmaster, au niveau euh, montage de films, j'en ai besoin au niveau animation, etc. Je parle animation de films. Donc il y a plein de choses que si vous les avez, traduction également, vous pouvez les apporter. Et puis si vous voulez me soutenir, puisque je vis dans le don complètement sur euh, sur votre générosité, vous pouvez me soutenir en allant sur euh, ma page nouvelle.com/don. Et je vous donne rendez-vous en septembre prochain. Merci encore et vraiment impatient de continuer cette, cette aventure d'exploration. Belle soirée à vous. Merci Jean-François. Merci. Top. Avec plaisir.